Li décide décider manger misé avec petit là. Et faut me dire bien si vous n'a point que ni ti qui sous bras demoiselle là, ni ti ça qui n'a jeune homme ça, je nous ces deux belles ti C'est deux ti qui peut-être euh, non en futur capables capable lever par un yo à terre. Mais écoutez, ces enfants là ont besoin de votre support. Monsieur ça travaille en côté, les une menace.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 je tout le monde des courage. Donc, il y tout le monde Oui, et tout Des fois, je en ville, je suis Pour je pour m'entrer. faut manger. à mettre l'école, tout le Je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 et moi était de premier dans l'école Je yeah. On y alla, comme petite intelligente, l'école Je On oui. dit jusqu'à ce que les pour 150 dollars. On oui. y alla pour peut-être l'école compléter, dit si je oui. des oui. sachets oui. d'eau. Oui